Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle émission. Eh bien, C'est une interview, la première depuis que j'ai fini toutes les interviews que j'avais en stock. Eh bien, Cette fois, elle a été réalisée dans le cadre de mon mémoire. Je réalise mon mémoire avec comme thème les logiciels libres et sujet le fait qu'on soit vachement dépendant à certains formats propriétaires, notamment d'Adobe. Et c'est dans ce cadre que j'ai rencontré Camille Bissuel qui a gentiment accepté de, de, répondre à mes de répondre à mes questions durant une heure et quelques. Vraiment super sympa de sa part. J'ai connu son profil via Framasoft. Framasoft, une association qui lutte pour une certaine liberté de, de l'Internet, notamment à travers une campagne dégooglisons Internet, qui est super intéressante, qui permet d'avoir des, des outils alternatifs, donc euh, aux, aux GAFAM, etc. Et euh, je voyais qu'eux partageaient du coup euh, Nilo carte en disant voilà, euh, illustra « Voilà, certaines illustrations sont partagées sous licence euh, libre, etc. » Donc, euh, j'ai contacté celui-ci afin de pouvoir euh, poser mes questions sur euh, la rémunération, sur les crédits, sur pourquoi, comment, etc. Et euh, vous allez pouvoir écouter donc euh, le, le, cet entretien que nous avons réalisé. J'espère que celui-ci vous plaira. Et qui ouais. êtes-vous euh, Le nom, votre fonction, qu'est-ce que vous faites euh, dans, si vous êtes indépendant ou dans une entreprise, etc. Alors, je suis donc Camille, euh, c'est mon prénom visuel, mon, mon nom de famille. Euh, je travaille, j'ai deux métiers en fait, mmh. euh, j'ai un métier de graphiste dans une imprimerie euh, à Gap, mmh. où, on, où on utilise la suite Adobe, donc je suis à mi-temps euh, tous les matins, et euh, mon deuxième métier c'est illustrateur, et c'est à mon compte, et euh, donc je travaille de chez moi, et euh, je travaille sur les, sur les logiciels libres quoi, en gros, et principalement Krita. Krita, Voilà. Euh, donc euh, dans l'imprimerie, je fais essentiellement de la mise en page. Mm -hmm. euh, euh, je vais fabriquer aussi, je vais euh, être en lien avec les clients. Euh, C'est un magasin, donc il y, y, y a en centre-ville, donc il y a beaucoup de passages. Mm -hmm. euh, donc On est souvent interrompu, euh, on a des fois des grosses maquettes à faire. Donc euh, je fais des, des magazines, euh, des cartes de visite, euh, des expos, euh, des flyers. Euh... Mmh. Euh, des livres, enfin voilà c'est très très varié mmh. et à mon compte je fais essentiellement de l'illustration et là je suis sur un projet de bd qui paraît en ligne toutes les semaines euh, et parfois j'ai des petites commandes euh, et je travaille sur une tablette euh, wacom quoi pour dessiner euh, où je dessine en traditionnel et je, et je scanne mais en général je suis sur la tablette voilà euh, donc ça c'est mon quotidien on va dire <rire> voilà <rire> Hein, C'est déjà pas le même, merci. Ouais. Euh, quel est euh, votre parcours Comment vous en êtes arrivé du coup, à graphiste et illustrateur Alors, j'ai fait un bac généraliste. Mmh. J'avais envie de faire du dessin ou du cinéma. Euh, j'ai tenté les écoles euh, que je pouvais faire après le bac, je n'ai les ai pas eues. Je suis parti en philo, <rire> donc euh, j'ai fait deux ans de philo. <rire> J'ai retenté certaines écoles que je n'ai pas eu non plus. Euh, j'ai fini mon, mémoire de, mon master de philo. Euh, j'ai fait un mémoire sur l'image et c'était super intéressant. Euh, en parallèle, j'allais euh, au cours du soir au Beaux-Arts. Hein, je continuais euh, à dessiner, etc. Euh, et finalement, j'ai fait deux ans en école d'infographie à Grenoble. Euh, donc après, après ces 50 philo, euh, un an en infographie 2D, donc web et print. Et un an en 3D où j'ai fait un petit film d'animation à la fin euh, classique et tout ça c'était euh, cette formation c'était bien sûr sur la suite Adobe ouais. euh, mais je, en parallèle je connaissais euh, comment j'ai découvert ça j'avais découvert Linux euh, ado ouais. et du coup en découvrant enfin en me formant au graphisme et aux infographies de mon côté avant mes études j'avais ouais. déjà commencé à découvrir les logiciels euh, libres pour et aussi mmh. parce que je n'avais pas les moyens de me payer la suite Adobe. Euh... Donc quand je faisais ma formation de graphiste sur la suite Adobe, je, je me formais en parallèle. Euh... Enfin, je, je testais en parallèle les, les... Mmh. les logiciels euh, libres, quoi. Voilà. Et euh... quand je me suis mis à mon compte... Mmh. C'est un peu long, tout ça, mais... <rire> voilà. Quand je me suis mis à mon... En fait, je suis arrivé sur... J'étais dans une autre région, je suis arrivé sur Gap. Enfin, j'étais vers Grenoble, je suis, je suis arrivé sur Gap. Euh, pour, euh, pour rejoindre mon amoureuse. Euh, ouais. J'ai assez vite constaté qu'il n'y avait pas trop de boulot dans la région. Je me suis mis à mon compte. Euh, et au départ, pareil, je n'avais pas la, les, les sous pour... Je ne pouvais pas payer, euh, je ne sais plus ouais. combien c'était, euh, 60 euros par mois ou 50 euros par mois à l'époque. Ouais. Au tout départ de mon, de mon activité, donc j'ai commencé à utiliser le ciel libre. C'était un peu par militantisme aussi. Ouais. Euh, du coup, en fait, je suis resté là-dessus, puisque c'était mes outils, euh, jusqu'à m'être embauché à l'imprimerie. Donc, il y, a, enfin, il, y a eu, il y a eu plusieurs étapes. J'étais... Enfin, en gros, pendant un, un bon moment, j'ai fait du web mmh. en tant qu'indépendant. Puis, je me suis réorienté vers l'illustration. Donc, en fait, je faisais mes outils... Enfin, je faisais... En web, j'ai fait beaucoup plus de... Euh, finalement, je faisais pas mal... Je faisais presque autant de code, même si c'était pas ma formation, que mmh. de de graphisme et, euh, et en fait je me suis réorienté vers l'illustration puis j'ai été, donc j'ai bossé comme illustrateur pendant, indépendant pendant trois ans, puis après je me suis enfin j'ai été embauché à l'imprimerie sur ce mi-temps que j'ai toujours, et là euh, je me suis rendu compte que le rythme de travail est, et surtout le logiciel de mise en page euh, donc il y a design à l'imprimerie, ouais. euh, que Scribus tenait pas le j'avais beau essayer scribus tenait pas le, le rythme quoi parce okay. que c'est hyper intense euh, et il manque euh, enfin voilà on est so sollicité en permanence on est là, en retard en permanence euh, et, euh, et il faut faire une maquette en 20 minutes euh, et dans, dans scribus euh, ben simplement il n'y a pas les raccourcis clavier, il n'y a pas l'interface qui convient euh, c'est pas forcément une question de fonction c'est euh, surtout une question d'efficacité de de productivité, c'est-à-dire que y a, y a, en fait, y a, potentiellement il y a les mêmes outils où je pourrais contourner, mais je n'ai pas le temps de le faire. En fait. ouais. Je pourrais faire la même chose dans Scribus euh, facilement, mais au lieu, il me faudrait deux heures, alors que dans InDesign, il me faut 20 minutes. Quoi. Avec l'habitude, bien sûr. Ouais. Euh, ne serait-ce que parce que euh, un, je peux appuyer sur un bouton, au lieu, de, au lieu de... Je peux appuyer sur une touche du pavier, au lieu d'aller dans un menu, donc ça me prend euh, moins d'une seconde, au lieu de trois secondes, et multiplié par... Euh, par ça, toute la journée, ça, ça, ça chiffre. Ah, <rire> voilà. Oui. voilà. Euh, donc, euh, je suis du coup par confort euh, en, et parce que mon collègue travaille aussi dedans, on, on reste sur la suite Adobe. Euh, et qu on, on est deux graphistes. Il y a un, moi, je suis sur un mi-temps, mais j'ai un collègue qui a plein temps. Euh, donc euh, Et puis, toutes les archives euh, de l'imprimerie sont sur oui, euh, des exact. fichiers InDesign, des fichiers Illustrator, des fichiers euh, Photoshop. Euh, et des pdf, et donc euh, aussi pour pouvoir modifier facilement les pdf il n'y a, euh, a que Acrobat euh, Pro qui permet de le faire à, à peu près correctement quoi. voilà, euh, et encore c'est du bidouillage même dans, dans Acrobat Pro parce que c'est pas un format fait pour. Ouais. voilà euh, alors du coup c à l'imprimerie c'est pas moi qui paye enfin, c'est la, la boîte qui paye ouais. la suite Adobe mais c'est un coût de 70 euros par mois pour deux graphistes ce qui est pas grand chose euh, sur une entreprise comme ça mais ça pose vraiment la question de, de pérenniser les, des données sachant que bon la plupart du temps c'est pas très gênant mmh. parce qu'il y a beaucoup de clients qui viennent nous voir une fois, deux fois, trois fois et puis qu'on voit on revoit pas forcément euh, et que les vrais les vrais archives c'est les fichiers PDF qui sont, sont standardisés euh, mais euh, par exemple il y a eu toute une période où c'était dans QuarkXPress les mises en page et donc quand je suis arrivé on était en train encore en train de converti, de recréer des maquettes à partir de zéro euh, dans InDesign parce qu'on on transitionnait de l'un à l'autre quoi ouais. voilà. donc euh, voilà donc pour, pour mon travail personnel je suis toujours resté sur euh, des logiciels libres et j'ai jamais eu de problème euh, du coup euh, sachant que en gros j ai, j ai, avec le recul j'ai l'impression que, enfin, peut-être que je dérive hein, mais il faut m'interrompre <rire> avec le recul en fait j'ai l'impression que les logiciels qui, qui marchent vraiment dans les logiciels libres c'est Blender yeah parce qu'il a une fondation et Crita parce qu'il a, a une fondation c'est à dire les, les logiciels qui ont accepté de, de gérer l'argent en fait et de, et de se financer et de, et de... après Inkscape est bien fait euh, mais il a du mal à, à décoller parce qu'il manque... Euh, il a pas le dynamisme apporté par, par l'argent quoi en ouais. fait, par la fondation ouais. enfin euh, à mes yeux hein, mais <rire> voilà euh, du coup, euh, effectivement, quand je suis à mon compte, les, les deux que j'utilise le plus, c'est Krita. Et de temps en temps, Blender pour des petits détails euh, et je vais, euh, je vais aller utiliser euh, Inkscape de temps en temps. Mais voilà, Scribus, ça fait longtemps que je ne l'ai pas ouvert, en toute honnêteté. <rire> euh, euh, voilà. Bah, c'était ça ma, ma question d'après, c'était à peu près euh, quel logiciel vous travaillez, votre 5 ouais. essentiels. Du coup, là, vous avez un peu donné... Euh...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 est-ce qu'il y en a d'autres ben, il, a... il y a des outils de couleurs en fait, de, mmh. de... de thèmes et tout ça d'Adobe, de... ou que... que je retrouve aussi en libre, euh... donc euh, à Kav, euh... enfin, toutes les... Toutes les... Il y a quand même tout le... toutes les polices, tous les... Toutes les couleurs qui sont des... enfin tous les thèmes de couleurs, etc., mmh. qui sont quand même des outils importants, et toute la culture euh, graphique euh, qui va avec. Mmh. Euh, et donc c'est pas, pas que les logiciels quoi c'est vraiment euh, euh, ouais, tout ce qui est derrière voilà tout ce qui a que je considère aussi en fait comme des outils quoi c'est mmh. voilà, les, les banques de police les et là j'ai souvent tapé dans ça m'arrive d'en prendre dans euh, sur le, le cloud d'Adobe mmh. la plupart du temps j'essaie de prendre des polices libres ou des polices euh, que je trouve principalement via Google Fonts, parce qu'il y a un bon répertoire avec euh, des bonnes polices, il euh, y a beaucoup de déclinaisons, euh, et puis pour les couleurs, il n'y a pas trop de soucis, enfin, on, quand on utilise que des standards, euh, on n'utilise pas de couleur pantone du euh, ouais. travail, euh, c'est que de la quadrie, et, et donc il n'y a, a pas de problème, quoi. voilà euh, je crois qu'on est pas mal. Je réfléchis. Ouais, ouais. ouais, ça fait, on a, en fait, on a fait l'horizon là où moi j'étais ouais. vraiment axé logiciel. On a vraiment tous les tous les autour, donc les ouais. fontes, les couleurs, ouais. etc. Ouais. Et euh, donc là, la question d'après, c'était est-ce que vous, vous sentez dépendant de ces outils euh, À l'imprimerie, ouais, quand même pas mal, euh, surtout en termes de productivité, parce que si. Euh... Si on n'a plus euh, la, enfin, un design euh, enfin, euh, et qu'il faut rebasculer sur, euh, sur un autre logiciel euh, comme ça du jour au lendemain euh, à l'arrache, euh, ouais. ça va nous coûter euh, des semaines euh, de productivité, quoi, vraiment. Euh, et, et donc là, il y, y a une vraie dépendance euh, technique. Mais ce n'est pas la seule. C'est-à-dire, en fait, on est dépendant à l'entretien des machines, on est dépendant à... Euh, Enfin, ça nous arrive assez régulièrement qu'il y ait une machine qui tombe en panne et qu'on fasse, qu demande une, une intervention, une réparation et qu'on perde une journée, quoi. Euh, mm -hmm. Mais bon, là, ça c'est toute l'économie est organisée là-dessus, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des parafers qui réagissent dans la journée ou, du, ou qui viennent du, du lendemain, mais même s'ils viennent de, de Marseille, de Lyon, euh, d'assez loin, quoi. Et euh, donc c'est pas la seule, donc c'est pas entre c'est acceptable à ce niveau-là. Mm -hmm. Euh, C'est vrai que si, si moi tout seul j'avais... Enfin, euh, comment dire Si à mon, à, à mon compte j'avais plus rien tout d'un coup du jour au lendemain, ça serait beaucoup plus compliqué. Parce que il faudrait ouais. que je refasse tout seul tout ce que j'ai fait. quoi Donc, mmh. euh, voilà. Après il reste toujours les standards, c'est-à-dire euh, il, il y a toujours des fichiers JPEG, des fichiers PDF. Euh, ouais qui sont là, donc en fait, je ne perds pas tout. Mais, euh... Et puis, en fait, on ne revient pas si souvent que ça sur l'ancien euh, projet. C'est plutôt quand on fait des magazines, quand on fait des, des, euh, des séries, quoi, que ça pose problème. Euh, et donc, du coup, effectivement, dans mon boulot de BD, mm -hmm. je pense avoir pas mal de fichiers euh, Krita. Et si je veux revenir, il enfin, y a des fichiers que j'ai fait dans Krita 4, que j'ouvre dans Krita 5, qui ouais. me dit euh, tout le texte a été converti. Et le convertit bien, ouais. heureusement. <rire> mais, mais si je devais, corri si je devais corriger toutes mes, tous, mes, tout, tous mes anciens fichiers, ouais. euh, ça serait compliqué pour faire, pour faire une, une, une, une édition, par exemple. De, ouais. De, ouais. Euh, et donc, euh, il voilà, y a quand même cette dépendance euh, technique. Je suis un peu plus rassuré de l'avoir dans Krita et de me dire au euh, il y a un bug et je demande. Euh, et en même temps, c'est pas aussi sûr que euh, que d'appeler un technicien pour qu'il aurait pas un problème. C'est-à-dire que je soumette un bug euh, dans la forge de de Krita et que j'attende 2-3 ans qu'il le corrige quoi. Ouais. En pratique, <rire> en général. <rire> Donc c'est, enfin pour avoir faut reporter pas mal de, de bugs. Et, euh, voilà, j'en ai, j'ai fait un rapport de bug parce que sur mon tablette recom, j'avais pas le le petit la petite télécommande de l'Express Remote. Euh, Enfin, les, les, les, les petits boutons de la tablette quoi qui permettent de ouais. d'avoir un raccourci clavier qui, qui est quand même bien pratique. Euh, ça a mis... Euh, il y avait une solution en faisant un script, mais ça fait 10 ans que je l'utilise. Et c'est depuis cette année qu'il y a une interface euh, graphique quoi pour, pour changer les boutons. Donc, euh, moi, ça ne me posait pas de problème, mais je pense qu'il y a pas mal de, de collègues euh, qui seraient en, en grosse galère en me disant euh, « Je ne peux pas l'utiliser parce que je ne sais pas faire un script. » quoi ouais et j'ai pas la patience de faire ça, et, et je comprends, parce qu'ils ont autre chose, il enfin, y a plein de gens qui ont autre chose à faire que de faire des scripts quand c'est pas leur métier, quoi. Euh, donc, euh, voilà, euh, je considère que, voilà, cette liberté d'indépendance, ça, ça vaut le coup de passer plus de temps, c'est aussi un luxe, quelque part, quoi, il faut avoir le luxe de passer plus de temps, donc, euh, si ouais. je, je paye en temps, est-ce que, est que je paye pas en argent, en fait, c'est un choix, quoi. Euh, voilà. Du coup, euh, ce que vous ne payez pas en argent, vous prenez du coup en, en temps. Ouais. Alors, pourquoi continuer de travailler avec euh, ces logiciels euh, pour, rester, euh, pour rester libre. Et puis, il je... bon, y, y a un côté communauté, il mm -hmm. euh, y a un côté pérennité des données, qui est quand même un peu plus rationnel. Je me dis, euh, euh, j'ai un peu plus... Surtout, en fait, pour, surtout pour Krita et Blender, j'ai plus confiance que ça va perdurer entre autres à cause de la fondation et du travail, ouais. du tout le travail qui a été mis dedans. Euh, et bon, après, GIMP, évidemment, il est tellement ancien et présent qu'il y, qu y aura, toujours des gens pour, euh, pour récupérer, ouais. mais euh, on, on se rend compte, enfin moi je me rends compte qu'il n'y a pas, enfin euh, je crois que Krita fait l'effort d'ouvrir les fichiers XCF, mais que l'inverse n'est pas vrai, et qu'il n'y a pas grand monde qui ouvre les fichiers XCF, quoi, à part GIMP. Ouais. Euh, donc finalement presque le format PSD est plus facile à ouvrir ailleurs, le format de Photoshop est, ouais. est plus facile à ouvrir ailleurs que euh, donc euh, je sais pas si valable en fait l'argument de, de la pérennité des données ça dépend des contextes. Euh, je crois que c'est surtout par par euh, en fait c'est plutôt par idéalisme que par <rire> côté pratique en bon, toute honnêteté. Euh, et euh, possible par, pour les licences pour euh, la philosophie du libre euh, le, le côté euh, partage de connaissances euh, de biens commun etc quoi qui... et c'est vrai que la, la, voilà la communauté Blender la communauté Creta des... il enfin, y a beaucoup de partage bon, après il y en a aussi mm -hmm. pas mal sur la suite Adobe mais, mais euh, c'est pas le même esprit quoi c'est un peu plus communautaire c'est moins euh, commercial et c'est un peu plus artisanal on va dire quoi ce qui est plutôt agréable pour moi, voilà du coup, bah, ma question d'après c'était euh, ça c'était les avantages, les inconvénients de, de préférer ces solutions donc euh, les logiciels libres à la suite Adobe donc euh, parmi les, les avantages on a cette idée de la pérennité ça dépend des fichiers oui. euh, euh... cette idée de communauté etc et parmi les inconvénients c'est vraiment cette question d'argent donc euh, monétaire du fait oui. qu'on qu paye la suite etc ouais. et, euh, et est-ce qu'il y a d'autres... Euh, d'autres inconvénients à, ne, à utiliser la suite Adobe plutôt que, que juste ouais, ben On est un peu bloqué. enfin on est un, euh, Le côté mise à jour automatique des, des, est parfois un peu pénible parce qu'on ouais. se retrouve des fois bloqué. Euh, euh, comment dire En fait, on est obligé de rester euh, synchronisé en, en permanence. Mm -hmm. et ce qui fait, enfin, mon collègue, par exemple, a un Mac un tout petit peu plus ancien parce qu'il est arrivé avant. Euh, et il est bloqué en version sur son Mac. Il ne peut plus monter et le lien s'est mis à jour du coup j'ai une version d'InDesign qui est plus récente que la, que la sienne ouais. quand, quand je veux lui passer un fichier InDesign je le convertis dans le format euh, IDML, IDML ouais. pour le pouvoir lui passer donc euh, c'est euh, en fait il l'impression qu'il n'y a pas vraiment de pensée mais c'est global dans le, dans le logiciel de, mm. de pérennité en fait c'est toujours le format IDML il est fait pour ça mais je veux dire euh, il n'y a pas de c'est pas instinctif ouais c'est euh, ça il y, y a quand même tout un il tout un mouvement de, de, de standardisation etc mais mm -hmm. ça passe toujours en, après quoi on va dire et, euh, et ça c'est pas hyper c'est pas hyper euh, rassurant euh, pour moi mais bon après euh, en fait souvent c'est pas si grave quoi parce que quand on fait un, une affiche elle, elle, elle a une durée de vie assez limitée quoi Mmh. Euh, c'est plus pour euh, les livres les choses comme ça où là en fait on se dit euh, on a fini la mise en page d'un livre euh, et ça ça nous peut-être que je dérive là mais euh, ça nous arrive à l'imprimerie de de scanner des livres euh, qui ont déjà été édités mmh. donc de, de, de par euh, chez quelqu'un d'autre et donc de repasser par euh, on, on repasse par le papier pour renumériser des trucs qui avaient des formats numériques pour les reconvertir, pour les, pour les retransformer. Enfin, c'est un travail de fou. Alors que si on avait un fichier utilisable, euh, ça, serait, ça serait fait, quoi. Ouais. Voilà. Donc, en fait, des fois, on passe du temps à refaire ce qui a déjà été fait. Ouais. Euh, et en fait, la seule, le seul truc pérenne, c'est le papier, quoi. Voilà. Ouais. Euh, et je, je, ça, je le vois plus, enfin, assez régulièrement à l'imprimerie, donc plusieurs fois par mois, quoi. Voilà. Ouais. voilà. Donc, euh, voilà. Très bien. Euh, on avait cette question du coup de, de, de liberté, de, de vouloir être libre, etc. Alors, est-ce qu'être indépendant du coup, des logiciels signifie euh, être libre, être indépendant euh, d'Adobe par exemple euh... Euh... Pour moi, c'est une question philosophique. Ça. Ouais, ouais, ouais c'est vrai. En, en, en la disant, je me suis dit. Euh... <rire> c'est. <rire> euh... Ah, j'ai perdu son nom. Euh... Comment il s'appelle Tigler, non, les le, qui parlait du vélo là, que le, le, le meilleur outil c'est celui qui nous qui nous demande qui nous demande le moins de le moins le moins de, de, de, de dépendance technique. Okay. Euh, C'est-à-dire que le vélo est, est plus fait, on, le vélo on peut l'entretenir nous-mêmes, etc. Mm -hmm. La voiture il faut tout un écosystème, euh, il faut savoir la, enfin, on peut, en général on sait pas la réparer nous-mêmes, mm -hmm. euh, il faut quelqu'un qui qui euh, produit des pneus, il faut euh, un assureur, il faut euh, etc etc etc mmh. euh, et donc euh, c'est son choix philosophique, c'est vaut mieux prendre le vélo parce que euh, je sais réparer moi-même, je sais euh, je, je peux construire un petit à, un petit atelier local d'entraide, je peux euh, et donc en fait l'économie est beaucoup plus viable euh, et, et pérenne que euh, que ce mastodonte qui va se, qui risque de se casser la gueule à n'importe quel moment quoi Hum. Euh, et pour moi, le logiciel libre, c'est un peu ça, c'est, faudrait que je retrouve, mais c'est bien Stigler? Non, je... Stigler. Non, iva... non, Ivan Illich, pardon. Non, non, Evan. comment il s'appelle? Non, je, je, je mélange. C'est pas grave, je vais, je vais Merci. retrouver, je pense. pense euh, c'est de mémoire, hein. c'est, euh... ouais. euh, c'est Illich? Non. Ouais, c'est ça, je crois que c'est Illich, mais je suis pas sûr. Bref, je, je, faudrait revérifier. Il euh, faudrait peut-être faire une aparté dans, dans le podcast. Euh... Il n'y a pas de si, mais en fait, notre prof aussi nous a, posé, enfin, nous a dit une histoire un, un peu similaire ouais. euh, dans l'idée où on se posait la question de, euh, est-ce qu'on utilise, bah là, c'était dans le code, donc ce n'était pas vraiment dans le graphisme, etc. Où il nous demandait, euh, donc, euh, dans la classe, qui, qui code soi-même son site. Moi, tout fier, je lève la main en disant, voilà, moi, j'ai mon site en HTML et tout. Ouais. Et, euh, et là, il nous sort, bah, en fait, quand vous, vous codez directement votre site, c'est comme si vous passiez plus de temps à, à réparer votre vélo qu'à vous promener en vélo. Ouais. Donc, euh, alors qu'il y a des solutions qui sont beaucoup plus, euh, beaucoup plus simples d'utilisation. Bah, par exemple, on peut avoir les what 2 what you get, les Wix, les, euh, les WordPress, etc. Ouais. Et euh, donc, il donnait cet exemple pour nous dire que souvent, euh, même si on essaie de le faire euh, à la main, ben, on passait plus de temps du coup à faire, de, de, à faire le mécano que à se balader, à présenter nos projets, à faire tout. Ouais. Je, je viens de jeter un coup c'est bien Ivanilich. <rire> <Voilà. rire> la la, la contre-productivité, ça s'appelle. Euh, mais je suis d'accord, c'est sur... En fait, moi, j'ai passé un certain temps euh, à une époque à apprendre à coder euh, des sites web en bon, HTML, etc. Ouais. Et je pense à une super vertu, c'est d'apprendre comment ça fonctionne.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 et ça vaut le coup de perdre ce temps à apprendre ça euh, perdre entre guillemets enfin de, de, de, de prendre ce temps à apprendre ça parce qu'on comprend justement ce qu'on est en train d'utiliser euh, mais euh, maintenant effectivement je fais plus de sites web comme ça parce que j'ai pas le temps ouais. et donc je vais installer un WordPress et en, en deux heures je vais avoir un site alors que alors qu'avant euh, il me fallait euh, je pouvais prendre trois jours et, mm. et je me m'autorisais ce luxe là euh, voire voire voire deux trois semaines mais euh, mais du coup, ça me permet aujourd'hui dans WordPress d'aller corriger le petit détail qui m'embête euh, parce que j'ai la oui. connaissance technique et, euh, et de faire en sorte que la petite correction que je veux faire, oui. elle me prenne euh, deux heures et pas, et pas cinq jours. Quoi. Donc finalement, ce temps d'apprentissage, il n'est pas perdu non plus. Voilà. Oui. Euh, donc, euh, c'est toujours un équilibre entre, entre ce que j'ai le temps de faire, ce que... Voilà. Toujours mmh. des choix de, de temps, de productivité, de liberté et de trouver des compromis, en fait. Pour moi. Ouais. Et c'est pas forcément l'outil le plus complexe qui est le plus, et le plus puissant, qui est le plus utile. Euh, enfin, des fois, c'est plus simple de prendre le VO, quoi. Ouais. C'est vraiment ça, des fois. Euh, ou, des, ou, ou même... Euh, pour aller à la maison d'à côté, ça vaut pas le coup de prendre le vélo. Faut mieux y aller à pied, quoi. Mmh. Voilà. <rire> On réduit petit à petit. Voilà. Le plus simple, c'est de, pas aller, de ouais, ouais, voilà. <rire> ça, pas... ne pas y aller. C'est ça. Des fois, ne pas y aller, c'est bien aussi. <rire> Donc mmh. euh, voilà. Donc pour c'est voilà, c'est toute une euh, prendre du recul sur euh, ce logiciel, c'est aussi passer par ces questions-là, quoi. Mmh. Voilà. Alors, en tout cas, super intéressant. En plus, il y a des petites infos qui se regroupent, etc. Et euh, j'avais euh, aussi bah, cette question. On parlait tout à l'heure des, des extensions de, de fichiers. Et j'avais cette question donc, qui est est-ce que utiliser un, les logiciels libres, c'est être exclu de la communauté euh, qui l'utilise ou, ou qui ne l'utilise pas Parce que par exemple, euh, bah, je travaille en alternance donc dans, dans une ouais. entreprise. Ouais. Et, euh, et on, on parlait tout à l'heure des, des fichiers de, de GIMP qui sont les, les XCF. XCR, ouais. XF. Ouais. Et euh, je me dis à tout moment, si par exemple je dois envoyer un fichier euh, XCF à, à mon entreprise, ben, ouais. je pense que personne pourrait euh, l'ouvrir euh, dans, dans l'idée où en fait tout le monde a Photoshop, etc. Alors que si j'envoie un PSD, qui est un logiciel, enfin qui est un fichier du coup euh, qui est propriétaire où il faut avoir le logiciel, bah ben là je, je pense que j'aurais enfin les gens auront plus de, de facilité à l'ouvrir qu'un que ce format qui est un format qui est censé être plus un, un peu plus libre. Ouais. Est-ce que euh... les lycées libres, du coup, ça, ça nous exclut un peu d'une certaine communauté Alors moi, je l'ai un peu ressenti, euh, effectivement, à... quand je travaillais comme indépendant, graphiste euh, mmh. et que je devais transmettre à d'autres, euh, pas, des... pas forcément des collègues, mais ça pouvait être des concurrents, et on était plus ou moins collègues aussi, mais ouais. euh, des fichiers...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 Euh, et, euh, et les gens ne comprennent pas. On leur dit, mais en fait, vous utilisez un logiciel propriétaire qui ne marche que, que, euh, que sur Windows, quoi. Et même si c'est 90% du temps, il y, y a des domaines où ça, on ne peut pas l'utiliser. Euh, donc, euh, je ne pense pas qu'on perde en liberté, en fait. En, euh, en fait, moi, je préfère, à, à, je, mon choix personnel, c'est plutôt de dire, ben, je vais quand même travailler dans des logiciels libres, mmh les gens ils auront la possibilité de se former et de, ré de réutiliser mes fichiers et ils seront pas euh... enfin ils pourront installer euh, gratuitement et... et en fait la gratuité est importante parce que si c'était s'ils devait payer aussi euh, gimp pour pour l'utiliser le... pour euh, mm. ça serait encore plus ex excluant quoi mm. euh... donc c'est pas que l'open le, le, le source c'est aussi le aussi les gratuités. les n'est quoi c'est ouais. pas, pas négligeable quoi. Euh, et donc je, mon choix c'est plutôt de dire bah, je continue d'utiliser des logiciels libres même si ça demande aux gens de se former et, de, et, de, et qui vont râler sur le moment mm -hmm. au moins ils ont la liberté <rire> et la possibilité de, de le faire euh, euh, tandis que moi avec mon Mac sur, euh, et que joue un fichier doc je peux, je peux rien faire littéralement je peux, je peux juste renvoyer les gens chez eux en me disant bah, vous retournez chez vous vous exportez en PDF mais je pourrais pas modifier votre fichier et, euh, et vous me fournissez un fichier doc quelque part. Ou alors je refais tout, c'est-à-dire je, je prends votre texte et je refais toute la mise en page et ça vous coûte euh, une heure de maquette quoi. Ouais. Mm. Euh, Donc euh, donc en gros, euh, y a... en fait c'est -ce que... je sais pas ce que je sais plus ce que je voulais dire avec ça, mm. <rire> mais en gros que on enfin les deux cas sont excluants, en fait. Il mm. un... je préfère la solution où on a des, so... des la... où on est en minorité quelque part. Mm. Mais on a des alternatives, plutôt que la solution majoritaire, où on est coincé dans la solution majoritaire. Mais c'est mon, mon choix. Voilà. Très bien. Euh, du coup, en parlant bah, du coup, de ces logiciels libres open source, l'idée, c'est que derrière, le, le code est un peu partagé euh, à tout le monde. On ouais. peut y accéder, on peut le modifier, etc. Alors, est-ce que vous avez déjà accédé euh, au code de ces logiciels pour euh, les modifier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 Et puis, j'ai une question de temps, quoi, aussi. J'ai pu me former en acheter un CSS, etc., mais j'ai survolé un peu le code des, de ces logiciels-là pour essayer de comprendre vraiment comment ça marchait, mais, mmh. mais c'est encore tout un autre métier, quoi. Donc je ne l'ai pas fait. Ok. Mais euh, du coup, est-ce que euh, si vous êtes enfin, si vous n'accédez pas au code pour le modifier, est-ce que ça vous arrive quand même de travailler pour des logiciels libres, c'est-à-dire euh, proposer des logos, proposer des graphismes ou euh, ce genre de choses Parce ouais. que ça, c'est un gros problème où tout le monde, par exemple, dans ma classe, je dis que tous les logiciels libres sont relativement moches. En gros, ils ne sont pas jolis visuellement. Et donc, est-ce que ouais. vous, ça vous est déjà arrivé d'apporter de, de, de, une touche personnelle sur un logiciel ou... Ça m'est arrivé de faire quelques mock-up dans des, dans des rapports de bugs. Mm -hmm ou de dire, il ben, y, y a tel problème d'interface, euh, parce que c'est beaucoup de bugs, c'est des problèmes d'interface, ouais. euh, de bosser un peu avec la communauté Scribus pour euh, proposer des améliorations, euh, proposer des, euh, des choses, d'aller au Libre Graphic Meeting et de faire des réunions, euh, etc. Euh, mais, euh, donc oui, j'ai travaillé de façon annexe, en fait, mais pas directement dans le... Et ça arrivé aussi de participer à des concours sur des splash screens ou des choses comme ça, mais en fait, c'est beaucoup J'ai vite compris qu'en fait, c'était beaucoup de temps perdu parce que on est 20 à travailler et il n'y en a qu'un qui est retenu, quoi. Donc, ou voir 100 ou 200. Et du coup, j'ai arrêté de perdre mon temps avec des concours. Même si c'est pour la communauté, c'est pas. Enfin, voilà, j'ai plus. Maintenant, j'ai des enfants, j'ai deux métiers, j'ai d'autres relations, j'ai plus le temps, quoi. Donc, c'est que je l'ai fait, fait un peu au tout début. Euh, euh, je, je, je, voilà, je n'ai plus le temps de faire ça. Quoi. Voilà. Voilà, est en soi est grave euh, compréhensible. Ouais. Déjà, déjà, déjà que moi, je ne trouve pas le temps, alors que je suis encore étudiant, et plus tard, ça va être compliqué tout ça. Mais euh, est-ce que, du coup, vous, euh, est-ce que vous mettez à disposition du coup, certains de vos fichiers euh, en ligne ou de manière native, ou est-ce qu'on peut les accéder Est-ce que vous avez cette démarche de... Euh, quand je travaille, euh, ah. je, je travaille aussi en open source où je partage du coup mes... mes... Alors je l'ai fait sur certains projets euh, mes premiers projets de BD uh -huh. euh, je me suis rendu compte que ça pas plus que ça les gens en général <rire> okay. euh, je l'ai fait un peu par militantisme aussi euh, j'ai vu que des gens comme par exemple David Revois le euh, faisait sur son projet de BD et honnêtement moi ça a mis qu'une seule fois d'aller télécharger un fichier pour comprendre comment il était fait Mmh. je trouvais ça intéressant mais finalement il a fait ces tutos étaient plus utiles que que ces fichiers quoi euh, grosso modo donc euh... enfin, après il y a un intérêt pour la traduction par exemple parce qu'il met à disposition ces fichiers sources pour euh, pour traduire euh, mmh. traduire ces dans 20 langues mmh. euh, ou je ne sais pas combien donc, ça c'est intéressant mais à la limite euh, on peut aussi envoyer un mail à l'auteur en lui disant euh, j'ai envie de traduire ton... » texte dans une autre langue, est-ce que tu peux m'envoyer tes fichiers mmh. qu'on soit en open source ou pas, euh, ça sera le cas quoi. Enfin, les, les auteurs sont plutôt favorables de toute façon mmh. à ce genre de démarche, euh, sauf euh, exception quoi. Bon. Mmh. Voilà donc je, je l'ai fait un peu et je n'ai pas constaté d'intérêt particulier, euh, surtout que la plupart des fichiers... Euh... Enfin, moi ce que je réutilise euh, mmh. dans mes productions c'est des icônes, c'est des des polices. En gros, c'est des fichiers très spécifiques qui sont faits pour ça, quoi. Ouais. Euh, et sinon, après, toujours, en général, c'est toujours des créations, quoi. Donc, euh, la, la, éventuellement, euh, ça serait intéressant sur des maquettes de magazines ou des choses comme ça. Ouais. Mais en général, ils sont réservés à une ville, à un, à un éditeur ou un truc comme ça, et ils ne sont pas prêts à les partager, quoi. Mais c'est aussi une question d'identité graphique plutôt que, que de construction du fichier, quoi. Voilà. C'est vrai, euh, je avais pas ouais. pensé du tout de mettre à disposition son magazine <rire> pour que tout le monde puisse le remplacer. Euh, c'était ouais, faire enfin, des nouveaux numéros, euh, ça, ça, ouais, ça, ça pourrait être rigolo. Quoi. Mais, ouais. mais voilà, pour moi, c'est des cas un peu spécifiques. Quoi. Pas, euh, franchement, ça ne va pas intéresser le grand monde que tu mets à, ouais. à disposition ton fichier de, de mise en page de flyer pour un événement euh, donné qui est déjà passé. Enfin, en général, euh, tout le monde en a... Enfin, voilà. Tout le monde en, mmh. en fout, quoi. <rire> honnêtement. <rire> voilà. Je pense. Oui. Voilà. Mais euh, c'est vrai, ça n'intéresse pas ouais, forcément les gens, et même euh, peut-être en termes de rémunération aussi. Enfin, euh, le mettre à disposition son travail fait que, euh, d'un côté, il est, euh, il est gratuit, ouais. et il euh, y a pas mal de gens qui, par exemple, sur les réseaux sociaux, etc., se plaignent de, de ce qu'on appelle les gratuistes. Euh, donc les gens qui, qui travaillent à bas coût gratuitement et qui fait un peu baisser le niveau de. De, de prix que, mmh. euh, que doit être rémunéré à notre travail. Quel est votre avis à peu près sur, euh, sur ce sujet Sur le prix ouais. ou sur le, ou sur la ouais. euh, Moi je pense qu'il y a des trucs qu'on ne doit pas faire gratuitement. Genre, mmh. Par exemple les concours. Euh, ça je suis assez euh, critique. Euh, par exemple dans les, les, les architectes, mmh. quand ils répondent à un concours, les cinq premiers au moins sont payés. Quoi. Okay. Même si leur projet n'est pas retenu. Je pense qu'il faudrait euh, que, que ça soit... Un, en fait, il euh, y a aussi une question d'organisation du métier de graphiste, enfin, je sais pas, de syndicats, d'organisation collective du métier de graphiste, qui sont... Enfin, c'est vraiment des métiers solitaires en général. On a du mal à, à s'organiser euh, professionnellement. Mais, euh, mais moi, je ne réponds plus, par exemple, au concours, parce qu'en général, je vais travailler gratuitement pour rien. Quoi, sauf exception. Et en gros, les exceptions ne, ne, ne payent pas du tout euh, tout le travail gratuit que j'ai fait. Euh, voilà. Est-ce que ça veut dire qu'il ne faut pas partager et mettre en commun En fait, euh, ce n'est pas vrai, parce que la, mettre en commun, euh, c'est aussi créer de la richesse à certains niveaux. Et quand, en fait, tiens, moi, quand je travaille comme graphiste et que j'ai 20 minutes pour travailler, je vais réutiliser des icônes et je, vais, je, vais pas, euh, je suis très content qu'elles soient à disposition, quoi. Euh, ou des, des polices ou, ou des thèmes de couleurs que je vais générer facilement. Euh, et ça, c'est aussi du bien commun et en fait, ça, va, ça me rapporte de l'argent. Quelque part, enfin, directement via mon salaire, mais ça rapporte de l'argent à l'entreprise, etc. Et, euh, et donc, en fait, cette, cette, cette, cette, ce, ce bien commun-là, il a aussi une valeur euh, capitaliste, quelque part. Et, et y a, en fait, il n'y a pas, de, y a pas un, un capitalisme pur où on n'aurait pas de bien commun, en fait. C'est. Euh, Je ne sais pas comment dire. Voilà. Euh, donc, euh, après, est-ce qu'il faut tout mettre en, en commun Pas forcément. Enfin, voilà, c'est toujours un compromis, quoi. Hum. Mm. Mais, euh, mais en tout cas, demander, et je le vis beaucoup aussi en tant qu'illustrateur, euh, euh, je dessine, donc je m'amuse, donc je n'ai pas besoin d'être payé. Euh, ça, c'est un jugement qu'on reçoit, où tu ne veux pas refaire une version euh, gratuitement, ou répondre okay. à tel projet, euh, ou faire un projet euh, sur devis. Euh, non, en fait, je ne travaille pas gratuitement. Quoi. Okay. Et ça, c'est plutôt une éthique de, de professionnelle de dire « Non, je ne travaille pas gratuitement, tout court ».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 Vous ouais. dites, euh, c'est un message un peu militant. Ouais. Alors là, il y, y a cette question de est-ce que du coup, il y a un message politique dans l'utilisation de ces logiciels Par exemple, l'anticapitalisme, euh, Un peu, oui, parce qu'il y, en fait, y a plein de... Enfin, moi, je n'ai pas été très pauvre, mais quand je débutais, mmh. je n'avais pas l'argent pour payer la suite Adobe. Euh, et il y a plein de... En gros, la suite Adobe est payée. Euh,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 toute l'économie du enfin tout le piratage c'est aussi pour pour compenser ça quoi pour, mm. pour, pour en, et quelque part le piratage ça ça, ça fait aussi de la pub au, à la suite à s'il y avait pas le piratage il y aurait pas, ils n'auraient pas pas ce même succès quoi oui, c'est euh, voilà. c'est euh, enfin, ce que je me posais comme, comme ouais. question parce que du coup ouais. euh, j dis, je le disais que que j'utilise des, des, des, des versions craquées, ouais. alors que l'école euh, actuellement bah, m'offre une licence, ouais. mais vu que j'ai les logiciels craqués, je ne sais pas comment les deux vont interagir, ouais. et je me pose la question de, est-ce que Adobe a un œil sur ça Est-ce qu'actuellement, ils voient que j'utilise une version craquée Est-ce que je passe tout d'un coup à une version euh, officielle Ils vont le voir et tout. Et... Euh, et donc, c'est pour ça qu'il y a plein, plein de gens qui, euh, par exemple, dans, dans mon groupe d'amis qui aussi ne veulent pas passer à la version officielle parce que, de un, ça veut dire qu'après, ils devront faire un retour en arrière, c'est-à-dire que pour le moment, je suis étudiant, j'utilise la version officielle, mais l'année prochaine, quand j'aurai plus du coup cette version, bah, je me retrouve à ah, « bah, je vais devoir repayer » ou oui. euh, cette fois, bah, repasser à une version craquée. Et je me posais la question de, euh, les des cracks en fait d'Adobe sortent vraiment tout le temps et surtout les versions et euh, ultra rapidement. Et euh, donc, on se posait la question aussi, pareil, avec, avec des camarades de classe. On se demandait oui. si ce n'était pas forcément fait exprès, un peu, dans un sens où il bah, y a peut-être des gens qui, qui craquent, mais après, derrière, il euh, y en a peut-être plus qui payent ou ceux qui payent, en fait, payent pour ceux qui ne euh, les payent pas. Donc, on se posait ce, ce ouais. genre de question. Euh... Bah C'est ça, en fait, ça ça tiendrait pas. Sans... Enfin, je, je, je peux pas dire... En fait, comme on ne peut pas lire le code, on ne peut pas savoir ouais. qui qu'il a écrit mais on ne peut pas savoir ce qui surveille. Donc c'est toute la, effectivement, si on, potentiellement ils peuvent le faire, ouais. Mm. Euh, et peut-être qu'ils le font. Et en fait c'est même probable qu'ils qu sachent qui utilisent quoi, à quel moment, parce qu'ils ont les... euh, Mais ils sont très, enfin ils sont tout à fait au courant que le logiciel est massivement craqué. Mm. Et en fait ça leur fait de la pub, mais que ça n'empêchera pas euh... leurs vrais clients, c'est c'est les entreprises en fait. Euh, et que si... c'est les entreprises qui payent pour. Euh... Pour les étudiants et et, le, et toutes les toutes les économies alternatives qu'ils peuvent pas payer euh, les versions officielles quoi mm. euh, mais je veux dire c'est enfin tout le capitalisme marche comme ça c'est à dire euh, euh, les chinois font des contrefaçons parce qu'ils peuvent pas payer enfin euh, à la fin c'est moins le cas maintenant mais ils veulent mm. des contrefaçons parce qu'ils pouvaient pas payer les, les, les, les versions bio, haut de gamme ou... Plus, ou... Euh, des occidentaux quoi mm. euh, donc, euh, en fait, il y a toujours ces phénomènes de réplicage et de, et de contournement euh, qui, sont, euh, qui sont sociaux et, euh, et auxquels on, ils ne s'échapperont pas et ils sont très, tout à fait au courant qu'ils n'y échapperont pas, de toute façon. Donc, euh, qu'ils le veuillent ou non, il y aura du craquage, en fait. Et euh, ça fait partie, de, de, ça fait partie de la, de, du système et ils en sont tout à fait conscients. Hein. <rire> voir qu'ils en, en jouent et ils ont des stratégies autour de ça. C'est-à-dire, euh, s'ils se mettent à trop protéger leur logiciel, ça va leur faire du tort. Et on, enfin, donc, euh, s'ils font pas les cracks eux-mêmes, ils, ils, ils, ils diffusent assez d'informations pour que pour que les cracks fonctionnent quoi. Et euh, à mon avis, après, j'ai pas, j'ai aucune preuve de ce que je dis. Ouais. Là, mais <rire> voilà. Euh, c'est à mon avis, c'est tout à fait conscient en tout cas. Ouais. Et il y a beaucoup d'ailleurs de, de gens d'Adobe qui travaillent aussi dans les instances de standardisation, dans les sur le format PDF, sur ouais, par exemple, ouais. euh, sur euh, certains standards du web. Euh, euh, ils ont racheté Flash pour le faire couler. Euh, ils ont racheté. Euh, enfin voilà, ils, ils sont tous ces jeux-là aussi de standard et de d'imposer son format et son logiciel euh, mm. globalement. Euh, ils jouent pas. Euh, ils jouent pas naïvement quoi. Ils sont ils sont tout à fait conscients de ce qu'ils font quoi. Hein, mais, voilà. Ouais, là ça me fait penser en parlant de rachat etc au fait qu'ils aient racheté Figma il y a quelques semaines. Euh, Figma qui était qui était l'équivalent de euh... De Adobe... Ah, je ne l'ai pas en tête, parce qu'ils ont plein de logiciels, mais ils, ont, ils, ont, euh, ils avaient leur, leur outil, mais Figma le faisait bien, même mieux, et du coup, ils l'ont racheté, là, il y a quelques... okay. C'est euh, Ce qui a un peu mis le doute sur tout le monde, sur est-ce que ça va continuer d'être un, un outil qui est gratuit, même s'il si est propriétaire, il était quand même gratuit, et ouais. est-ce qu'il va être un, intégré à la Creative Cloud, est-ce qu'on devra payer, etc. Donc, pour le moment, ouais. c'est encore en, en, en question. On verra d'ici un an ou deux si, comment, ça va, comment ça va changer. Ah oui, c'est Adobe XD. C'est l'équivalent d'Adobe de, de XD. Pour faire du, du prototy, euh, prototy, non, prototypage d'applications, de sites web. Et ok. Ce de... euh, bah ça, c'est sûr que c'est n'est pas un problème. De, les problèmes de rachat, on n'a pas ça dans le logiciel libre. Quoi, parce que ouais. c'est du bien commun. Quoi. Donc, c'est vrai que ça a garanti aussi euh, d'échapper au, à ce côté euh, le gros poisson, le petit poisson. Enfin... Euh, c'est vrai que moi, du coup, j'utilise soit, soit, soit du libre, soit des gros logiciels qui sont installés depuis des... propriétaires qui sont installés depuis des dizaines d'années parce que ces parce que entre-deux, ils sont risqués, effectivement. Ah. Euh, et, et pour moi, je n'ai pas la garantie de, euh, de la licence libre d'un côté ni la, la pérennité de, du format qui s'est imposé euh, massivement, euh, socialement, de l'autre. Ah. Et, euh, et du coup, oui, en fait, on... Là, du coup, c'est vraiment la loi du plus fort, quoi. C'est pas, mmh. euh, pas du tout, pas du tout safe <rire> à aucun niveau, quoi. <rire> Voilà. Donc, euh, donc voilà. Et en fait, les, les, les, pourquoi le format doc continue à être utilisé et pourquoi les formats PSD et AI et design sont, sont aussi répandus, c'est aussi parce que euh, c'est plus parce que ils, ils sont, sont euh, c'est devenu les standards de fait, en fait c'est pas tellement parce que c'est parce que Adobe. C'est devenu les standards de fait, quoi. même s'ils n'ont aucune légitimité en termes de licence. Quoi. Voilà. En, en parlant de licence, on arrive vers la fin et on avait cette question de, pareil, à la fin d'un projet, on, on doit le, le partager aux autres. et ouais. Est-ce que vous utilisez du coup, des, des licences spécifiques par rapport à la production de vos œuvres Est-ce que vous les ouais. mettez... Euh, du coup, sous Creative Commons, est-ce que vous les mettez sous euh, certains paramètres ou c'est euh, du, du copyright euh, sans... Alors, celle que je fais à l'imprimerie, on n'a même pas le temps de se poser la question de sous quelle licence on les publie. Parce qu'en général, c'est des commandes pour des clients et, et ça revient aux clients. Euh, C'est-à-dire euh, enfin, considère qu'il nous a acheté notre service et que en fait, le, notre mise en page, c'est... Euh, c'est le service qu'on lui a rendu. Et enfin, franchement, on ne se même pas à la question du droit d'auteur. Euh... Et puis, on ne se fait pas payer en droit d'auteur. On... Mmh. Euh, on, on, pay... on se fait payer en service et c'est fini. Quoi. Voilà. Euh... Et voilà, la question de... Enfin, per... Personne ne va payer le plus que son service sur la maquettiste, le maquettiste d'un livre. Quoi. Il ne touche pas un pourcentage mmh. sur la vente du livre. Ça ne c'est jamais, <rire> jamais vu à ma connaissance. Mmh. Euh... Mais par contre, quand je fais de l'illustration... Et donc là, notamment, ce projet de BD, c'est sous licence, euh, donc à mon compte, mmh. que je considère que c'est plus un travail artistique. Euh, je le fais euh, sous licence Creative Commons, et en général, la, la, la Baye okay. ça. Parce que pour moi, c'est la plus proche de la, de la, la, la, la GPL, qui est la, à mes yeux, la, pour le code, qui est la, à mes yeux mmh. la, la plus pérenne, en fait. Ouais. Parce que elle rev... enfin, ça, ça en fait vraiment un bien commun. Euh, notamment parce qu'il n'y a pas cette question de l'argent parce que ça revient à la communauté etc. et pourquoi je prends celle-là parce que c'est la plus répondue la plus com comprise elle est plus facile à comprendre parce que je sais qu'il y a la licence Sarah Libre qui est quasiment équivalente mais il euh, n'y a que les français qui la comprennent quoi. voilà <rire> donc je sais que la Creative Commons elle est utilisée sur Wikipédia sur, euh, et elle est comprise dans, dans le monde entier et qu'elle ne va pas disparaître euh, du jour au lendemain non plus c'est pas un truc obscur perdu dans un coin, c'est euh, une licence qui est massivement utilisée et qui est facile à comprendre et qui est bien et où il y a tout un travail de pédagogie qui est fait derrière aussi. Voilà, pour ça que j'utilise celle-là. Très bien. Ouais. Et donc, euh, dernière question pour finir est-ce que les projets libres et open source ne reflètent-ils pas un, un rêve humain de partage et d'égalité euh, oui, je, pourrais, ouais, enfin, je crois qu'il y a un côté très idéaliste <rire> dans, le, dans ce truc-là, mais c'est aussi une vraie question économique de... Si on n'a pas un minimum de biens communs, euh, ça ne fonctionne pas, en fait. Euh, et ça, en fait, si, voilà, ça se voit au niveau d'une ville, par exemple. Si on ne paye pas des, les impôts locaux, on n'a pas l'armassage des poubelles, les bus, les, choses comme ça. Euh, enfin, la voirie, euh, enfin, tout le, tout, tous les services qu'une qu ville nous rend, euh, voilà. Euh, et pour moi, les, les, les, le livre et l'open source dans le logiciel, c'est vraiment ça. C'est tout, tout ce qui est bien commun. Et en fait, on ne pourrait pas s'en passer. C'est-à-dire, si on n'avait pas l'open source et, et le web, on n'aurait on aurait pas euh, un truc pérenne euh, au niveau d'Internet, en fait. On serait trop dépendant de, des opérateurs. Euh, et euh, et dans, donc là, on est dans le cas des, des, du graphisme, mais euh, qui, est, qui est toujours assez enfin, qui est plus technique, donc qui est plus difficile à mettre en commun. Mais euh... enfin quoi que ça dépend. Le web c'est hyper complexe aussi. Euh... <rire> je... Pour moi c'est en fait ça fait partie en fait du. On pourra... il, y a... il y a toujours forcément une part de partage qu'on ne peut pas. Même si on n'est pas idéaliste, on en a quand même besoin en fait. Euh... Voilà. Et, euh... Et en fait il y a plein de. Lire... Enfin, je reviens des bouquins de... de philo là il y a. il euh... s'appelle Ostrom qui a écrit un livre sur les biens communs. Euh, c est, c est, ça démontre bien que c'est pas, euh, pas aussi noir et blanc, quoi, qu'on a... qu peut pas avoir de, de capitalisme sans, sans ressources communes et qu'on peut pas avoir non plus de... Que de la ressource commune. On ouais. peut pas avoir que de la ressource commune parce que c'est un peu aussi enfermant, en fait, à certains niveaux. Euh, voilà. On peut pas tout répartir équitablement tout le temps euh, mm. parce qu'en en fait, on, a, on est tous différents. Euh, et ça ne veut pas dire forcément... Enfin, voilà, c'est une... la différence entre l'équité et l'égalité, quoi. Mais bon, ça, on vient rentrer dans des débats. Ouais. Voilà. <rire> Donc, euh, j'essaie de mettre un peu de nuance quoi, dans tout ça, ouais. en, en bref. <rire> voilà. ouais, en vrai, c'est super intéressant et surtout que là, on parle d'un truc technique, c'est le graphisme, ouais. alors que derrière, c'est vraiment des courants de pensée, c'est des courants de, de, de ça. La, le, le livre, c'est une communauté qui a une manière de penser, etc. Donc... Euh... Ouais c'est intéressant de, de voir euh, quels sont les tenants et les aboutissants un peu de ça. Ouais. et ouais du coup j'ai pris enfin je suis un peu moins militant du libre parce que j'ai moins de temps mais il y a toujours euh, j'ai j'ai pris un peu moins de recul je me dis si tout n'est pas libre c'est pas dramatique non plus ouais. euh, voilà <rire> et l'important c'est aussi euh, des fois c'est pas les des fois c'est pas les outils l'important c'est ce qu'on produit quoi euh, c'est Enfin, le, le, pour moi, l'œuvre est quand même plus intéressante que l'outil avec lequel je l'ai produit. Euh, mais, mais voilà. Euh, je, avec un peu de recul, je trouve que j'essaie de ne plus être aussi euh, noir et blanc. Quoi. Voilà. Ouais. voilà. Très bien. Bah, je vous remercie pour ça. Ce... Bah, avec...